Je m'appelle Stéphanie Savario, je suis en deuxième année de communication et donc bah, je suis en stage à Big Ball depuis avril. Je suis graphiste iconographe. Je fais du graphisme, donc des murs de cadres, je retouche des photos euh, et tout ce qui est iconographie, donc je fais de la recherche d'images. Au sein de nos entreprises, on a beaucoup de projets en même temps, donc il faut savoir euh, être polyvalent et changer de projet euh, très très souvent. Donc il euh, faut savoir vraiment allier euh, toutes les compétences qu'on sait et que j'apprends au fur et à mesure parce que j'apprends beaucoup et euh, les mettre en pratique.